Chers amis chrétiens et non chrétiens, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées abondamment. Aujourd'hui, nous allons étudier la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Nous avons déjà vu la première épître de Paul, et dans laquelle Paul est parlé à l'église de Corinthe, la première église de Corinthe qu'il a fondée, et dans laquelle il est resté pendant près de 18 mois. Il a servi, et lorsqu'il était de retour à Éphèse, où il a passé près de trois ans, Paul et les chrétiens de Corinth avaient suscité un engouement pour l'Église, pour servir Dieu, pour servir Christ. C'est ainsi qu'ils ont écrit Paul pour le faire part également de quelques soucis qu'ils avaient. Et Paul, dans l'épître de, de, dans son deuxième épître, il commence à. On leur parlait un petit peu de sa souffrance, de ses périples de ses voyages, de, du fait qu'il a été emprisonné, de sa maladie. Paul, on appelle cette épître « la lettre des lames ». Parce que c'est avec beaucoup de tristesse que Paul, il a écrit cette épître aux Corinthiens. Paul, il voulait la réconciliation avec les chrétiens. Dans sa première lettre aux Corinthiens, il était un petit peu dur avec les, les chrétiens de Corinth et qui faisaient pas mal de choses. On a vu ça et la semaine dernière. Mais cependant, Paul, je ne dis pas qu'il a regretté parce qu'il a fait le travail que Christ lui a demandé de faire. Mais Paul, il a dit que je voudrais réconcilier avec vous. Allons voir. Quelques passages que Paul il a écrits dans cette lettre, entre les premiers chapitres jusqu'au chapitre 7. Au début du chapitre 2, Paul il a dit « Je résolus donc en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse, car si je vous attriste, qui peut me réjouir sinon celui qui est attristé par moi J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie, et entendez-vous tous cette confiance que ma joie est la vôtre à tous. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit, non pas afin que vous fussiez attristé, mais ainsi que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Si quelqu'un était à cause de cette tristesse, de, eh, si quelqu'un était à cause de tristesse, je n'ai pas moi, qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand homme, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse. Au chapitre 3 de, du livre de la de deuxième épître de Paul aux Corinthiens, il parle de la nouvelle alliance. Il revient encore là-dessus parce que dans la première alliance, dans la première partie de Corinthiens, il avait parlé de cette nouvelle alliance. Paul, il a comparé avec Moïse qui recevait encore un, un visage glorieux lorsqu'il a, a eu à rencontrer Dieu. Comme je le disais tantôt, Moïse était obligé de mettre un voile pour cacher son visage lorsqu'il lorsqu a eu à rencontrer Dieu et sur le mont Sinaï, de retour devant le peuple Israël. Il s'est recouvert son visage de voile et ce voile c'était l'aspect que Moïse cachait pour que le peuple ne soit pas trop effrayé par ce voile, par, ce, par cette splendeur, cette gloire qu'il a reçue de la part de Dieu. Donc Paul nous dit dans cette nouvelle alliance que cette nouvelle alliance nous permettra d'avoir un visage encore resplendissant, un visage glorieux que nous, on se revêtira. Et plus tard, on verra très bien que Paul, il va parler de ce nouveau corps qu'on aura, et ce nouveau corps sera un corps spirituel rempli de gloire. Et l'apôtre Paul, pour faire la différence entre ce corps et le corps que nous allons recevoir, dans le chapitre 5, il nous parle, il nous dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, il parle de ce corps, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, -à ce corps, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela que nous sommes, nous exerçons, nous de lui être agréable, Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous nous quittions. Il faut dire que la lettre que Paul a écrite aux Corinthiens au cours de sa première épître a bien porté des fruits. Parce que Paul s'est réjoui de, de cette nouvelle nature de la part des chrétiens de Corinthe et de ce changement d'attitude qu'il a eu. Il a dit au cours de ce chapitre 13 que nous allons faire quelques petites lectures. Et l'apôtre pour Paul, pour faire aboutir cette réconciliation avec les chrétiens de Corinthe, il a dit dans le Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 2, « Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne, nous n'avons ruiné personne, nous n'avons tiré du profit personne. » Ce n'est pas pour vous, condamné, que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous... Vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. Comme l'apôtre Paul avait également fondé plusieurs églises un petit peu partout, dont celle de Jérusalem, l'église de Jérusalem était une église assez pauvre. Et Paul va parler dans cet épître aux Corinthiens, le deuxième épître aux Corinthiens, de leur générosité. Il a parlé d'abord de l'église de Macédoine. C'est les Grecs de l'église de Macédoine de Thessalonique et d'autres églises encore qui ont contribué et, et à Paul et par le moyen de Tite. Tite était un petit peu son trésorier, son homme de confiance, l'homme qu'il aimait beaucoup. Donc Tite a ramassé beaucoup d'argent pour les transporter, pour les amener à l'église de Jérusalem. Donc Paul voulait parler des chrétiens de Corinthe aussi, de, de, de faire acte de générosité envers ceux qui en ont besoin. Donc il a parlé, c'est là aussi que dans nos églises, dans les églises actuelles, il faudrait parler de, de ce qu'on appelle faire des actes de générosité. Comment donner Comment il faut faire des dons Comment il faut faire de la collecte C'est nécessaire quand dans une église, on a des besoins. Si on donne, pourquoi on donne et comment on donne Donc c on va étudier, on va regarder quelques versets que Paul nous explique exactement comment procéder dans ce genre de circonstances. Paul, pour leur inciter à donner, il a dit au, au cours de 2 Corinthiens, chapitre 8, à partir du verset 3, ils ont dit « Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, il parle des chrétiens de la Macédoine, selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. » Donc, Paul nous incite à donner selon nos moyens. Pas plus que ça, si on... Si on doit donner, on ne va pas emprunter de l'argent ailleurs pour, pour en donner. Donc, Paul ne nous incite pas à faire des excès pareils. Il y a des pasteurs même qui provoquent les chrétiens et à, à emprunter de l'argent, à faire des sacrifices et afin de, de donner. Non, Paul il n'ira pas jusque-là. Il a dit au chapitre 3, « Ils ont, je thèse donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. » Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée au Seigneur. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Non seulement vous pourriez donner de votre argent, mais vous pourriez donner aussi de votre assistance physique, de vos capacités à effectuer du travail pour le Seigneur dans les églises, et si vous êtes un professeur, vous pourriez enseigner, si vous êtes, quel que soit votre métier, vous pourriez vous rendre utile dans l'œuvre du Seigneur. Il a continué, nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. Donc, c'était le travail de Tite d'aller dans les églises, ramasser de l'argent pour les apporter dans les églises qui étaient plus pauvres, qui en avaient un plus grand besoin. Il a dit, de même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Donc Paul, il parle de, de cette œuvre de bienfaisance. C'est absolument nécessaire pour les églises de donner, de donner avec générosité, c'est-à-dire de quoi vraiment répondre aux besoins de l'Église, pas vraiment des hommes chiches qui vont donner de l'argent, mais très peu, mais des hommes vraiment qui, sont, qui donnent avec joie et avec générosité. Nous allons voir plus loin dans ce verset, ce qu'il explique donner avec générosité. Dans le chapitre 9, à partir du verset 6, il a dit, « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu » et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Il poursuit pour dire que « Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes vos rêves. » Paul avait besoin de, de cette générosité de la part des chrétiens de Vorent. C'est pour cela qu'il les a incités, à donner de l'argent. Mais il a dit en retour que vous allez en bénéficier de ce que vous en donnez, parce que celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. Donc, c'est ce que Paul nous a dit. Donc, on ne perd pas devant Dieu. Même si Paul, il a été un petit peu chassé de certains chrétiens de Corinthe parce qu'il était pauvre, mais et parce qu'il était malade, il, était, il ne parlait pas bien, il n'avait pas une grande élégance. Eh bien, Dieu lui a dit, « Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. » Donc, Paul, il avait quand même cette joie d'avoir le Seigneur avec lui, et que sa grâce, la grâce du Seigneur, le suffisait. Pour poursuivre dans ce verset... 2 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 9. Selon qu'il a écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Sur les coups finis de la semence, au semeur, et du Père pour sa nourriture vous fournira, et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance, non seulement pour voir aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Lorsque vous donnez, donc vous exercez une action de grâce envers Dieu et envers les saints qui en ont absolument besoin. Donc Paul est, est, vous demande de donner, mais donner à ceux qui en ont réellement besoin, mais pas vraiment à ceux qui n'ont pas besoin, qui... Mais lorsque vous donnez, non seulement vous le faites avec générosité, avec amour, avec joie, mais aussi à ceux destinés à ceux qui en ont besoin. C'est la condition essentielle de donner ce que Paul impose aux chrétiens de Corinth. Et pour finir du chapitre 11 au chapitre 13, parce que le, le livre contient 13 chapitres, Paul va défendre son apostolat. Paul va défendre et sa façon de prêcher. Parce que certains eh, chrétiens de Corinthe, eh, ne, comme je vous l'ai dit, ne voulaient pas croire dans l'autorité de Paul, parce que eh, Paul il parlait pas trop bien, il n'avait pas une grande éloquence. Et Paul défend son apostolat, Paul défend son, eh, son, son autorité. Il défend également, il fait un petit peu du vantardisme, mais il a dit que je n'ai pas le droit. Dans l'inverse et eh, il a dit qu'il a, qu a vu Jésus-Christ, qu'il a même monté au troisième, au ciel, et que et malgré ses défauts, malgré sa maladie, donc Dieu l'a pourvu de certaines, de certaines choses dont il pouvait se vanter, mais il, il dit qu'il reste humble avec les chrétiens de Corinth. Mais il parle des autres apôtres, qui se disent, ceux qui se disaient des apôtres, des super apôtres. Qu'est-ce qu'ils ont appréché mieux que Paul Paul, il a dit non, et parce que moi, j'ai reçu du Seigneur cette parole que je vous donne. Et regardons un petit peu ensemble ce que Paul, comment Paul il se défend et contre ces apôtres qui se disent vraiment de, euh, de vrais apôtres, de, de, des, des super-apôtres, en comparaison avec Paul. Au chapitre 12, Paul... « Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en je, viendrai néanmoins à des visions et, et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. » fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour ce que je ne sois pas afflé d'orgueil à cause de l'excellence de sa révélation, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. C'est là que Paul va parler de sa maladie. Il a bien spécifié qu'il a été ravi jusqu'au troisième ciel. Et peut-être au moment que Jésus-Christ l'avait puni, l'avait stoppé sur la route de... de de Damas, où il, est, il était aveuglé par cette grande lumière. et C'est ainsi que Paul, peut-être, c'est à ce moment-là qu'il explique qu'il qu était ravi jusqu'au troisième ciel. Donc, Dieu l'a montré qu'il que, qu était l'homme idéal pour exécuter son travail comme un serviteur, un humble serviteur, pauvre qu'il était, et il avait même une maladie, et il a prié de sa maladie, et il parle d'une échelle, c'est-à-dire de, de, de quelque chose qui l'empêche de, de, de, de continuer à travailler convenablement, mais il, il le faisait, mais avec beaucoup de difficultés, parce qu'il avait cette maladie, cette échelle, qui l'empêchait de, de bien faire fonctionner son travail, mais il le faisait quand même bon gré, mal gré. Donc cette échelle, et, et c'est un ange de Satan, Paul a dit, qui lui a donné. Il avait prié trois fois pour euh, L'éloigner éloigner cet ange de Satan, et, et, mais Dieu, il, il a dit, non, ma grâce te suffit. Donc, tout n'est pas facile pour ceux. Il y en a les, les gens qui nous regardent, qui vont être malades, et qui vont prier le Seigneur, et que le Seigneur ne va pas répondre dans ce sens. Est-ce que c'est est quelque chose de mal pour vous? Est-ce que c'est une fatalité? Non. Vaut mieux être malade dans ce corps que d'être banni, d'être malade du, de, de son esprit, du, du corps spirituel, de, de, de l'esprit de Dieu. Donc, et Paul n'a pas eu de réponse positive à sa maladie et le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. La grâce du Seigneur, c'est le fait que Paul, il avait cette confiance dans le Seigneur qui sera ressuscité, il aura, lorsqu'il sera ressuscité, il ressuscitera avec un nouveau corps, et ce corps sera un corps éternel, il aura la vie éternelle, il sera un corps glorieux. Voilà, mes chers amis, le profil de l'épître de Paul aux Corinthiens. Donc, nous faisons en sorte de ne pas être trop long et pour vous, vous apporter le maximum de, de lumière sur les livres de la Bible, à ne pas les étudier en prenant des versets et à part, mais de voir l'ensemble du livre, et puis quel était le but de, que Paul avait lorsqu'il a écrit ce livre, et destiné à qui, et ce livre qu'il avait écrit aux au, au, au, au chrétiens de Corinthe, c'est à vous également qu'il a écrit ce livre. Donc il faut mettre en pratique la lecture de la parole de Dieu et le et de mieux le comprendre pour ne pas vraiment avoir d'autres des, des, des, apôtres, d'autres personnes qui vont venir au nom du Seigneur et puis qui va vous prêcher vraiment des messages et qui ne sont pas venant du Seigneur. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, reste et demeure avec vous.